Bonjour à tous, très très bienvenue au Chant d'Amour des Oiseaux. Ah là, ça m'a pris comme ça, <rire> comme d'habitude. Je suis mon intuition Alors et l'élan de mon cœur. Donc j'ai reposé la question surtout, à voir s'il y a confirmation ou pas, ou si j'avais raté un truc ou pas, concernant la 5D. Parce que voilà, il ben, y a toutes sortes d'opinions et de euh, croyances qui circulent autour de ça. Euh, de mon côté, ce que j'avais euh, reçu comme information directe, c'est que personne n'est actuellement, aucun être humain, d'accord, aucun humanoïde ne se trouve actuellement en 5D. Et que c'est justement euh, pour tous ceux qui peuvent s'aligner au meilleur, euh, d'une manière ou d'une autre, sur cette existence, avant qu'ils décèdent, qui auront la capacité de passer ou pas. En 5d après mais en passant par la jérusalem céleste donc c'est merveilleux de se rendre compte que le féminin sacré et eh bien il s'incarne dans la matière euh, d'abord peut-être avec euh, cette vague d'énergie christique qui a tout enveloppé qui a vraiment euh, baigner euh, notre euh, tout l'être de notre de, de notre âme collective et de notre terre déjà donc depuis le 2020 comment dire donc le féminin sacré, eh bien, il commence à s'ancrer très très fort dans la matière avec les naissances christiques, d'abord cette énergie christique, il y a eu les conceptions et les naissances christiques et donc forcément à l'origine de ces conceptions, il y a aussi des couples christiques, voilà, donc on est dans une période mais extrêmement intense depuis, euh, je peux vous dire, bah depuis euh, euh, un petit peu, un an avant, euh, bah depuis 2018 en fait, hein, pour ce qui est de la réunion des couples, euh, des êtres, des âmes qui sont les plus euh, en correspondance les unes avec les autres, euh, celles qui se répondent le plus parfaitement possible dans tout ce qui existe de toute la création. C'est donc un moment extrêmement puissant, unique, précieux, intense, merveilleux. C'est le joyau des joyaux des joyaux qui est en train de se créer. Cette graine-là est en train de se créer. Une nouvelle graine de notre âme collective pour un nouvel... Un nouveau présent et un nouvel avenir de notre âme collective, voilà, pour le meilleur qui sera ancré dans le cœur, le cœur christique, celui qui s'entend, celui qui se reconnaît, celui qui se chérit. D'accord Et quand on sait que lequel ou laquelle est euh, le mieux ou, ou, ou la mieux euh, en correspondance avec soi et qu'on on est dans un, donc, dans un amour réciproque que l'on peut exercer, nourrir à chaque instant, et eh bien là, c'est un balayage énergétique depuis l'intérieur, depuis le cœur même de notre âme collective qui va pouvoir tout guérir et tout balayer. Voilà, c'est ça... Ce sont, euh, ce sont ces énergies-là qui sont en train de déclore, euh, ici et là, de partout, et de façon très puissante, qui euh, vont devenir de plus en plus puissantes et vont, euh, vont faire régner un pas après l'autre, en douceur pour chacun, pour le meilleur, la meilleure des énergies pour que tout s'incarne dans le meilleur, par le meilleur, pour le meilleur. Donc je voulais rajouter quelque chose qui me semblait tout à fait important quand même pour boucler la boucle sur ce petit sujet, euh, concernant justement une partie d'entre nous, et revenons justement à ceux qui sont décédés, et qui se trouvent et qui sont allés directement dans le Saint des Saints de la Jérusalem. Alors en fait, ce sont ceux-là, tous ceux-là, qui ont une telle compatibilité avant de décéder et qui peuvent entrer dans le sein des saints, qui n'auront pas besoin de se réincarner en 5D. Je m'explique. Et ça aussi, je crois que j'avais donné l'information. Mais c'est de nouveau confirmé. Comme je disais, tout ceux qui décèdent depuis qu'il y a eu le mariage entre notre première mère et Jésus-Christ, eh bien, tout simplement, un pas après l'autre, la Jérusalem céleste est fabriquée. Et depuis qu'elle est, euh, qu'elle existe, hein, euh, et qu'elle est opérationnelle, eh bien, tous ceux qui décèdent vont directement, au moins, sous sa tente protectrice. Dans les apparences physiques, la 5D ne sera pas très différente de ce que nous avons, de ce que nous vivons ici et maintenant dans la matière charnelle. Mais euh, nous, serons, nous existerons effectivement sous une fréquence différente, beaucoup plus intense, plus, plus élevée, plus concentrée. Euh, le 5, 5D, ça représente en fait l'énergie centrale. Tous ceux-là vont pouvoir se retrouver dans un espace-temps qui se trouve au centre, au cœur même de notre âme collective. Ils rejoignent l'espace-temps de l'éternité, tout simplement. Donc, tous ceux qui passent directement et qui sont actuellement dans le sein des saints de la jérusalem céleste sont ceux-là qui n'auront pas besoin de s'incarner. Ils passeront tels qu'ils sont. Ils passeront directement en 5D. Tous les autres qui étaient dans l'attente devront être incarner donc devront naître pourquoi parce qu'ils vont il va leur rester un temps d'apprentissage nécessaire voilà tout simplement c'est une question de là où tu en es il va falloir naître pour pouvoir dès le départ être imprégné véritablement de toute cette nouvelle manière d'être pour vraiment être aussi compatible que possible voilà, tout simplement. Tu le seras, puisque tu vas naître en 5D. Mais tu recevras l'encadrement, la guidance, euh, tout l'apprentissage et tout le temps, avec tout l'amour et la sécurité autour de toi, pour arriver au. Euh, eh bien. Euh, à optimiser ton rapport avec la 5D pour le meilleur, tout simplement. Je rappelle que notre mère la terre enfin cette partie de nous qui est une expression hein, qu'on aime dire féminine a, a obtenu réaliser son ascension le 22 juillet 2019 grâce à ça quelques mois après nous sommes ça nous a permis de nous mettre tous en phase avec le plan de l'éternité un portail, un immense portail s'est ouvert, énergétique, espace-temps, qui nous a mis tous en phase avec le plan de l'éternité. C'est pourquoi, euh, déjà avant, pendant et après, et ce moment du portail est une forme de moment où on a une concentration du meilleur par le meilleur pour le meilleur, même si le pire, lui aussi, en, euh, en parallèle, euh, continue d'exister, de se manifester, mais il est révélé, il n'est plus caché, en tout cas. Et c'est ce portail qui nous permet, qui va permettre à tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui le désirent, et qui réussissent à se mettre en correspondance avec cette énergie-là, qui vont pouvoir entrer vivant, conscient, dans... Et euh, euh, sur le plan de l'éternité d'accord je répète il devra euh, l'important c'est de s'accomplir ici dans la chair parce que euh, c'est dans cette matérialité lourde qu'on apprend tout ce qu'on doit savoir et qu'on imprime aussi profondément qu'il se doit tout ce qu'il y a à être en alignement pour être compatible, justement, au moment du décès. Voilà. Donc, par rapport au schéma que j'ai déjà montré, j'ai montré un grand 8 euh, debout de lumière, qui est constitué d'une de, de, de, infinité de lignes de temps, qui ont, euh, pour beaucoup, euh, qui se terminent sur des impasses. Hein. <rire> C'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Et l'ensemble de ces lignes de temps, eh bien, constitue notre âme collective dans l'espace et dans le temps. Passé, futur, qui n'est pas encore incarné, et présent. Et donc, si c'est pour aider ceux qui veulent euh, et ont besoin d'un peu plus d'informations, que je sois un peu plus complète, donc cette, ce plan de l'éternité, ici et maintenant, en 3D, sur cette terre, dans notre euh, corps charnel, nous met en phase, c'est-à-dire en potentiel euh, avec la, la, pot la... comment dire... Euh, on va dire que les deux vaisseaux s'il y avait deux vaisseaux, et eh ben ils seraient mis l'un à côté de l'autre pour que le passage puisse se faire, mais le passage il va se faire avec un intermédiaire, je répète et donc il s'agit de ce que l'on fait et jusqu'au bout, jusqu'au moment où on décède dans quel état d'esprit on décède dans quel état on rejoint cette Jérusalem céleste, parce qu'en principe, tout le monde la rejoint, la rejoint, et c'est là qu'on sera nettoyé des implants, des fausses croyances, voilà, on sera comme mis à nu, complètement dans ce qu'il reste de nous, de vrai, de beau, d'originel. Et donc là, chacun sera dans un état différent, évidemment. Et pour revenir à cette localisation, eh bien, on se situerait donc au centre de ce 8, là où les euh, bras du 8 se croisent. Voilà, et si on veut regarder notre étoile galactique à 6 branches, et nous sommes chacun aussi une étoile à 6 branches, énergétiquement, géométriquement parlant, sur le plan de l'éternité, c'est-à-dire de notre forme originelle et une forme qui n'est, euh, comment dire, que rien, euh, euh, qui est éternel, hein, que rien ne peut user, abîmer, euh, modifier, tu vois, voilà. Donc une étoile à six branches, et eh bien c'est à l'intérieur, au cœur de la toute puissance du champ électromagnétique de l'étoile, là où il y a le plus d'intensité euh, et de croisement de champs électromagnétiques, qu'on va se retrouver. Donc on va se retrouver au cœur du cube qui est lui-même le cœur de cette étoile. Et donc c'est au cœur du centre créatif de notre âme collective que nous allons nous retrouver pour ceux qui le souhaitent, ceux qui veulent s'aligner au meilleur. Il s'agit là de joie, de pleine santé et de rejoindre aussi en étant capable de rejoindre ces conditions-là qui font qu'on est en très très bonne santé, euh, qu'on rejoint euh, l'éternité, qu'on rejoint la pleine conscience, euh, le gai savoir, enfin voilà, tout notre potentiel, ce n'est que du bonus, du bonus, du bonus, du bonus, dans le meilleur, par le meilleur, pour le meilleur. Quoi. Et ça n'a pas de limite. Donc, c'est ça qui s'offre à nous, c'est ça l'immense miracle. Si, si, si on veut appeler ça un miracle, pour moi, il n'y a pas de miracle, il hein. n'y a que des choses qui s'expliquent. Je suis extrêmement rationnelle, j'ai un esprit vraiment purement scientifique, et à la base encore mathématique, d'accord, pour ce qui est des sciences. Donc c'est ainsi que je comprends le monde, c'est pour te dire, voilà, l'âge de euh, un peu avant dix ans, euh, on avait pas en, faire, en, en, en en était oh, oh, oh, à nous apprendre addition, soustraction et division, et euh, il fallait encore attendre euh, deux ans avant de faire des, des fractions et des, et des équations. Et moi, je tenais ce discours que tout devait pouvoir être réduit à une simple équation. À cet âge-là, grâce à mes observations faites à peu près sur un temps de quatre ans. Entre six entre et dix ans. <rire> voilà Donc, euh, et en effet, et en effet, c'est le cas, c'est le cas. Voilà, on va se retrouver dans cet espace le plus sacré. C'est cet espace que moi j'appelle l'espace christique. Euh, je sais que l'étymologie du mot christique ne parle pas de ça. Mais voilà, je n'ai pas d'autres mots moi à ma disposition pour euh, parler euh, de cet espace-là. Et c'est euh, ça pour moi la 5D. Euh, c'est là qu'on va se retrouver pour ceux qui le souhaitent et ceux... Euh, ceux qui veulent s'aligner au meilleur euh, ceux qui veulent rejoindre la vie éternelle dans leur totipotence dans la totipotence de leur être mais encore faut-il être aussi euh, tu vois c'est normal à un moment donné euh, si tu veux arriver à un stade pareil euh, il faut que tu en sois apte, il faut que tu deviennes il euh, n'y a pas de tricherie possible, tu vois, c'est soit tu es compatible soit tu ne l'es pas, tu vois le truc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite, que chaque étape est importante, chacun va à son rythme et chacun aura l'opportunité d'y aller de toute façon, voilà tu vois, si ce n'est euh, dès euh, cette incarnation être destiné à rejoindre cet état directement pour pouvoir être les parents de ceux qui euh, arriveront ensuite, voilà, euh, l'un ou l'autre, chacun de toute façon trouvera sa place. À moins, à moins, euh, que euh, tu ne te sois aligné à euh, désirer de tout ton cœur, de toute ton âme, de façon véridique, donc à, à renier ça, ou d'une façon ou d'une autre, si tu as vendu ton âme. Il se peut alors, très bien, un effet, parce que alors tu n'es plus compatible, tu veux autre chose, tu veux même euh, quelque chose qui n'est pas compatible avec ça, tu vois Donc, c'est pas la faute de personne, chacun choisit son chemin librement, voilà, jusqu'au bout. Voilà, moi je suis juste là pour euh, donner euh, quelques clés, des outils, euh, voilà, favoriser vraiment euh, ce, ce chemin-là, voilà, pour ceux que ça intéresse. Oui, alors, et pour être tout à fait complète, il est euh, toujours aussi confirmé qu'une fois que notre première mère sera décédée, et oui, parce qu'elle est incarnée, pour ceux qui n'avaient pas euh, suivi mes précédents communiqués, il se peut tout à fait que cette dimension-ci, en tout cas pour un temps, euh, soit, devienne absolument, euh, sans plus la moindre énergie christique, qu'elle devienne absolument desséchée, déserte et infertile et ça que ça n'effraie personne c'est euh, en accord total avec notre mère la terre qui euh, a affirmé que s'il le fallait pour vraiment finir de détruire et de consumer tout ce qui est à l'origine de euh, la disharmonie qui a régné et nous a amenés jusqu'ici euh, à, des, à des aberrations épouvantables. Euh, eh bien, s'il le faut, elle décédera de nouveau, m'a-t-elle dit. Voilà, elle est prête, elle est prête à laisser, à mourir de nouveau si cela peut permettre de la nettoyer, s'il n'y a plus que ça à faire pour qu'elle soit nettoyée. Une autre information m'a été donnée et confirmée aussi, que si c'est bien le cas, si ça doit, si on doit en passer par là, que personne ne s'effraie parce que la Terre renaîtra à partir de l'énergie de tous ceux qui se trouveront en 5D, lorsqu'ils pourront il régnait, j'ai envie de dire, parce que arrivé à cet endroit-là, on, on est comme des adultes euh, dans notre âme collective, euh, des adultes créateurs. On est euh, à l'endroit où tout se décide, où tout se fait et se défait. On est un petit peu dans, dans l'Olympe, mais si on veut, mais de notre âme collective. Euh, et c'est évident que personne ne peut entrer là, dans ce sanctuaire, sans avoir euh, euh, consumé tout ce qui l'éloignait de la pure humilité. Parce que ça, c'est une nécessité de base, et de savoir la garder, que ce soit bien imprégné en tout. Euh... Et donc, à partir de la 5D, ceux qui s'y trouveront grâce à leur énergie d'amour pur permettront à cette dimension de renaître dans son éclat euh, le plus merveilleux et dans sa pleine santé, etc. Voilà, voilà, Gros <rire>